Bonjour, bonjour à tous les amis, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et de ce beau... Webinaire que nous allons vivre ensemble. De quelle façon vous pouvez gagner votre premier million, vos premiers millions Vous savez, dans notre société, il y a à la fois euh, plein de sujets tabous comme le sexe, la religion, la politique et l'argent en fait partie. J'entends souvent, l'argent est inutile, ne sert à rien. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait que l'argent, ce sont des gens qui sont escrocs, qui sont voleurs, menteurs. Ce sont des gens qui ne sont pas en pleine santé aussi. J'entends souvent, on ne peut pas avoir de l'argent et la santé. On ne peut pas avoir de l'argent et une vie de famille. On ne peut pas avoir de l'argent et de vrais amis. Bref, l'argent euh, est au centre de notre problématique tous les jours parce qu'à euh, la fin du mois, à la fin de la semaine, on a du mal à avoir du temps pour nous, pour nos enfants, pour nos activités ou même à payer les factures. Voilà comment aujourd'hui j'ai eu le bonheur après euh, ces 20 dernières années d'accompagner les 30 principales fortunes, mais aussi j'ai eu ce bonheur de, de choisir ma vie, mon style de vie. Je dirige 4 entreprises aujourd'hui. J'ai une belle famille, je suis marié avec la même femme depuis 18 ans, j'ai deux enfants, je sers une communauté internationale extraordinaire, j'offre 80% de mes contenus gratuits et, euh, et je pense avoir trouvé ma définition de la réussite qui est la santé, la famille... Le travail, redonner aux autres, contribuer, être fier de ce que l'on fait, être utile, avoir un métier dans lequel on est vraiment euh, passionné et, et, et on se sent bien. Et puis aussi d'avoir cette capacité d'augmenter ses revenus pour s'occuper de ses parents qui vieillissent, de ses enfants qui ont besoin d'une belle école euh, de qualité ou payer euh, de bons médecins. Et pour vous-même, préparer le futur, l'indépendance financière. Voilà comment je vous invite à venir vivre à mes côtés. Euh, pas ici, hein, mais euh, on va le faire ensemble en studio notamment. On va vivre ensemble. Une conférence en ligne exceptionnelle. Dès maintenant, venez réserver votre billet pour ce webinaire exceptionnel, cette conférence en ligne, cette conférence web « Devenir millionnaire ». Entendez pas là « Devenir multimillionnaire ». Mais durant cette conférence en ligne, je vais vous expliquer exactement comment passer de zéro à votre premier million. Je vais vous dire exactement comment augmenter vos flux de revenus, quels sont les 11 obstacles qui vous empêchaient jusqu'alors de gagner de l'argent, quels sont les 10 réflexes des multimillionnaires, dans quels actifs vous devez créer aujourd'hui votre temps, pourquoi mettre plus de temps, d'argent et d'efforts dans un domaine plus que dans un autre, de quelle façon vous allez passer de zéro à votre premier million, je vais vous expliquer comment je m'y suis pris et ensuite vous allez le reproduire comme les dizaines de milliers de mes étudiants dans le monde. Cliquez dès maintenant sur le lien pour rejoindre cette conférence exceptionnelle que vous ne voulez pas, que vous ne voulez pas manquer pour un investissement minuscule. Cliquez dès maintenant sur le lien ci-dessous pour tout de suite venir réserver votre billet et vivre à nos côtés cette conférence exceptionnelle avec un investissement qui est minuscule, mais je peux vous le garantir, je vous le promets qu'il va complètement changer votre, votre rapport et votre attitude vis-à-vis -vis de l'argent, du succès et de votre avenir.